C'est content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, et oui, un autre produit de San Rafael, aujourd'hui, on vous parle du coucher de soleil aux fruits à noyaux. Plus précisément, Stone Fruit Sunset. Toujours un plaisir de vous voir, euh, deuxième produit de San Rafael cette semaine, euh, on était très content du Driftwood Diesel. Vous avez vu ma story, j'ai trouvé une graine de cannabis dans le Driftwood Diesel. J'ai planté la graine juste à regarder l'évolution euh, de cette culture euh, sur mon Instagram. Tous les liens sont en bas dans la description. Taux de THC possible avec le Stone Fruit Sunset. Entre 19 et 25 de PHC, j'ai eu 20.3. Ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est qu'on peut avoir du CBD de 1 à 10 de CBD. Sérieux, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé. J'ai même pas 1 J'ai 0.1. Euh, Je pensais que j'avais 1, mais non. J'ai 0,09. Il faut tasser la virgule, blablabla, bla bla, vous regarderez, vous allez comprendre, j'ai point 0.1. Donc, j'ai pas de CBD du tout, mais c'est possible. C'est possible dans le storm Fruit Sunset d'avoir jusqu'à 10% de CBD. Imaginez 10% de CBD, 25% de THC avec un produit de San Rafael. On sait que San Rafael a une très bonne réputation pour la qualité. Plusieurs euh, n'aiment pas euh, le visuel des cocottes. Hein? Très, très, très petites, vraiment euh, miniature. Mais je le répète, je le répète, la qualité est quand même là. Regardez, prenez vos lunettes d'approche, les petites cocottes miniatures sont quand même de qualité, ils ont quand même des trichomes. euh, il y a beaucoup de flavo, fla, flavonoïdes, flavonoïdes, des couleurs, les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Puis même dans les couleurs, ils disent là, que euh, même les couleurs auraient euh, tendance à, à avoir un rapport dans le buzz. Non seulement les cannabinoïdes, THC, CBD, mais aussi CBN. Le CBN, on va bientôt en parler de plus en plus euh, chez Winman. Le CBN n'est pas présent sur euh, les, euh, les étiquettes, mais est présent dans le cannabis. Et selon Winman, le CBN va être la prochaine va être le prochain cannabinoïde euh, qu'on va parler euh, beaucoup beaucoup beaucoup. THC, CBD, on sait que le THC fait boser, le CBD apaisant, c'est le médicament le CBD et le CBN. On va en parler plus tard. Stonefruit Sunset terpène euh, dominante, cariophylène, mais vous savez très bien depuis qu'on regarde Willman, la cariophylène euh, nous a apporté de très beaux produits, euh, même des produits euh, par excellence. On a cherché regardé euh, le gélatomint de Tribal, euh, on a cherché regardé le Ethos Glue, euh, ces deux produits, la terpène dominante et le cariouflène. Donc, euh, cariouflène, des fois, ça peut être poivré, clou de girofle, mais des fois, ça passe sous le radar. Donc, euh, j'espère que ça va être ce cas-là, parce que clou de girofle, Poivre noir, c'est pas euh, dans mes goûts préférés. Mais même si c'est la terpène dominante, je suis encore positif. Je encore positif. C'est arrivé souvent, je viens de le dire, que il y a des excellents cannabis avec de très bons goûts que la cariofilène et la terpène dominante. Donc, on va se calmer. Avez-vous vu la deuxième et la troisième terpène? Myrcène limonène. Si vous regardez Willman depuis quelques mois, quelques années. Mircenimoneine est un duo de terpènes que j'adore, que j'aime beaucoup et se retrouve dans plusieurs de mes cannabis préférés. Ce duo collé comme ça puis surtout là, euh, c'est pas à la fin, hein, c'est pas la quatrième et cinquième terpène, la deuxième et la troisième. Donc, j'espère qu'il va en avoir en grande concentration. Si on a du mircenimoneine, on aurait peut-être le goût gazi, le goût peut-être euh, qu'on recherche pour ma part. 30,50$, et 50, c'est la gamme de prix de Sandra Rafael. Tous les produits de Sandra raphael sont 30$ et 50. Euh, on connaît le Tangerine Dream, on connaît le Purple Chitral, on connaît le Dela Hayes. Et puis là, maintenant, euh, il y a le Driftwood Diesel, qui est mon deuxième préféré de Sandra raphael Et toujours mon premier de San Rafael est le Pink Kush. Celui-là ici, goût fruité et diesel. Et pour ce qui est du fruité, j'ai fait quelques recherches. Ça serait supposé d'être euh, fruits des champs euh, pour ce qui est du croisement de ce produit là ça serait un dérivé de gelato et un dérivé de fuel F, F U E L j'ai pas eu de meilleures indications pour ça ensuite de ça euh, fruité diosel c'est un hybride à dominance indica donc, vraiment, dominance euh, indica, on va voir si c'est bien le cas. Euh, je pense que c'est le temps de l'ouvrir. Je pense que c'est le temps de l'ouvrir. Quatrième terpène humulène et cinquième terpène Linalol. Il va y avoir une pochette d'humidité à l'intérieur pour pouvoir contrôler l'humidité. Pourtant, euh, Wiman est un peu déçu de cette pochette d'humidité-là, surtout avec les produits très populaires, comme euh, San qui a un très bon roulement et que je... Je pas qu'il soit obligé d'insérer un produit comme ça. C'est euh, oui, non, oui, non. Je pense que le carioflen est présent, la cocotte est foncée. On va mettre les lunettes d'abord. J'ai encore des, des, des petits morceaux, encore des, des très très très petits morceaux. Allez voir sur mon Instagram, voir un zoom euh, photo, euh, très belle photo sur mon Instagram. Sincèrement, là, c'est incroyable ce cannabis-là, euh, il me fait peur, il me fait peur, il me fait passer à... C'est le cannabis le plus effrayant de tout Saint-Raphaël, les couleurs sont euh, incroyables, c'est agressif. Agressif. Agressif. Donc, euh... ah, écoutez, je, je, je, je, vais vous, je vais vous montrer ça immédiatement à la caméra, un zoom, immédiatement, euh, c'est vraiment excitant comme couleur, vraiment. Gars, euh, les mots me manquent. Je te montre ça immédiatement. Nous voilà de retour avec le Stone Fruit Sunset de San Rafael. Qu'est-ce que tu as Agressif, hein? Vert avec des... Un genre de... de je sais pas c'est quoi, c'est mauve. C'est mauve, ça là. là. Ah, là, on le zoom. Là, on le zoom. Là, vous le voyez très bien, là. Ça, c'est-tu beau comme qualité, comme caméra, hein? C'est cocotte-là. On va la tourner de côté, voir si c'est... Ah, regardez ça. Regardez ça. C'est ce côté-là j'ai vu tantôt. Checkez ça! C'est écœurant, là. C'est écœurant, là. Oh, man! Check ça. Il y a du mauve avec... Du vert foncé. ou. À vous, là, à vous! Dis-moi que t'as le goût de fumer ça tout de suite, là. Alright, j'en roule un. Et puis, on va savoir un peu là, ce que ça en est, ce qu'il y en est. Alright, gang, suis avec vous autres. Euh, je je l'ai pas encore égrené, je, je, tout de suite, de suite, on va, euh, enchaîner. Pas est pareil, hein, pas est pareil, là. Puis, pour ce qui est de l'odeur, euh, Je vais l'égrener, comme ça, en l'odeur va être meilleure. Je me suis trompé vraiment sur le Driftwood Diesel. J'avais dit que c'était euh, terreux. Le Driftwood Diesel, l'ancien produit qu'on a fait, euh, c'est ça qui était écrit. Puis quand on l'a grainé, on a vu que c'était complètement diesel, que c'était putain terreux partout, partout. Ici, peut-être que ça va être la même chose. Je sais pas si c'est euh, ce qui se passe avec le produit d'Aurora ces temps-ci. Les trois nouveaux produits qui ont sorti, San Rafael, j'ai lu qu'ils ont planté 7000 plants. Pour pouvoir trouver ces trois phénotypes-là. 7000 plans pour trouver ces trois phénotypes-là. Euh... Ah, j'aimerais ça te retrouver. Où est-ce que j'ai. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. 7000 plans pour euh, trouver les trois nouveaux produits de San Rafael. Comme ça, qu'est-ce qu'il sent, là? Un genre de myrcène limonène que j'aime beaucoup, mais le carioufilane, est présent. Donc, euh, c'est ce que j'ai en ce moment. En l'égrainant, on va voir si c'est différent. Donc, en ce moment, peut-être, peut-être un petit goût, euh, couche, gazy, petit goût de couche, gazi, petit goût de couche avec carioufilane. On égraine ça. On va euh, rouler ça dans un papier OCB. Il est vraiment très beau. En tout cas, là. 20.3 THC. 1 ah, il sent bon. Ben! C'est euh, Myrsen Limonène, notre fameux euh, produit diesel, mais je pense que le cariophyllin est là. Eh hey, mon gars, c'est ancêtre, j'ai tellement fumé de mon couche-le-couche -couche que j'ai fait pousser là. Man, je pense que. Je pense que je fume pas mal là. Bon là, j'ai la misère. Et... Je pensais avoir sorti toutes mes affaires. Putain. On va faire ça comme ça. Ça a un, un petit coup de diesel encore. Je vais passer à travers mon driftwood diesel. Je vais passer ça en une journée et demie. Là, ma grosseur de joint a augmenté. Avant, avec un 3.5, là, à mes débuts, à mes débuts de Winman, je faisais 10 joints. 10 joints de 0.35. Avec un 3.5, je faisais 10 joints. Là, euh, avec un 3.5, je fais 7 joints. Donc, euh, excusez-moi, ça pique. Maintenant, là, c'est des joints de 0.5 grammes que je me fais. Euh, mes joints sont plus gros. Donc, j'ai passé là, de, de, de 0.35, 10 joints à 7 joints pour un 3.5. Des fois, je me roule des joints, puis là, je regarde combien de cannabis qui me reste dans mon pot, puis là, je commence à calculer en conséquence que faut que j'en fasse 7. Euh, des fois, je sépare là, mon, mon, mon cannabis. Ok, ça, ça va être un joint, deux joints, trois joints. Des fois, j'arrive à, à 6 joints. Il faut, faut vraiment que je fasse 7 joints. Euh, maintenant, ça commence à coûter cher. Bon, je la avec le, le cot, ici, là, le petit bout de carton. Pourtant, ça, est, tout est bon. OK, OK, OK. Et voilà. On va faire un petit pansement. Un petit pansement. Parfait. Un petit pansement pour, pour que serrer le cot, pour pas que le cot sort. Alright. Alright, c'est vraiment excitant. Ce n'est pas un produit EXO. Ce n'est pas un produit euh, Tweed, Canopy. Ce n'est pas un produit euh, Namasté, Re-Up. On est content. Vraiment, hâte de ça. Je suis sûr, sûr que. Je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien. Là. On va arrêter. Là. Bon, là, regardez comment. Euh, Voyez-vous comment il est fait là? Je ne commençais pas à fumer ça, il y a trop de papier. Donc un mélange là, euh, ils ont fait ça, j'ai n'ai pas été capable de trouver vraiment la, la, la, la comment qui a été fait mais ça a été, ils ont pris du gelato et du fuel, du fuel, FUL pour euh, faire le mix de ce produit-là. OK, santé à tout le monde! stone fruit sunset je le fumais, je m'attendais à, à goûter le driftwood diesel, mais c'est pas ça euh, le Driftwood Diesel, c'est vraiment diesel, diesel, diesel, diesel, diesel. Là, OK, Driftwood Diesel. Driftwood Diesel, c'est vraiment diesel. C'était ça, le Je cherchais dans ma boîte le contenant, mais je suis en train d'être perdu avec euh, les produits. Sandra Et euh, hey, Puis en passant, quand vous allez sur le site de la SQDC, euh, si vous écrivez. San Rafael dans la barre d'outils, vous allez trouver les trois nouveaux produits. Mais si vous allez dans la barre de recherche et vous cliquez les produits San Rafael, vous n'aurez pas les nouveaux produits. Si vous cliquez dans la barre de recherche sur l'autre côté San Rafael, vous n'aurez les aurez pas les nouveaux produits. C'est-tu cave! C'est cave, man! C'est cave! Le monde ne sait pas qu'il y a des nouveaux produits. Ah oh, moi je veux un San Rafael, paye sur San Rafael, il va être obligé de prendre un vieux produit. Il ne sait même pas que les nouveautés sont arrivées. Faut vraiment écrire « San Raphael » dans la barre de recherche en haut. Ça n'a aucun sens de ce site internet-là. C'est ridicule, c'est câble. C'est toi et moi qui paye pour ce site-là. Ça appartient au gouvernement. Le gouvernement, c'est le public. Ils hein? prennent il prend l'argent que ta paye. On, on perd des ventes. Il y en a qui veulent pas acheter du Tangerine Dream et du Pearl Pearl Stral. Ils veulent des nouveautés. Ils n'ont entendu parler qu'il y a des nouveautés à Aurora. Des San Raphael, ils n'ont entendu parler. Ils sont où? Ils sont pas vraiment de les trouver. Paye sur San Rafael, marche pas. Paye sur Aurora, marche pas parce que San Rafael appartient à Aurora. faut écrire en haut San Rafael en barre de recherche. Ridicule, ridicule, ridicule. Donc euh, c'est ça le Driftwood, c'est vraiment ça. Ça ici, c'est un goût de couche. Il est bon, il est bon, mais euh, je pense que Kario est là. Ok, le petit fruité est là aussi. La description est correcte. La description est correcte. J'aurais peut-être aimé... Euh... <coughs> Des pas de diesel, là. Mais plus couche. Mais il dit, c'est pas ça le goût de couche. Hein? Ça, ça se dit mal. Ah, oh, il dit fruité diesel. Il appelle ça diesel. je l'aime, je l'aime euh, je suis pas capable de le dire encore, euh, qu'est-ce que j'aime mieux que le Driftwood diesel parce que je te dis, j'en fume tellement ici le couche-couche que j'ai là, que j'ai fait moi-même il sent au Driftwood diesel ok, c'est no joke, no joke et puis euh, celui là c'est il... un petit peu cariouflène, un petit peu fruité un petit peu gazi euh, tu vas pas le laïr là Là, là, je vais te dire ce que je suis en train de penser. Je, je, je, vais te, je vais essayer de te dire si j'aime mieux le Driftwood Diesel ou le Stone fruit Sunset. J'hésite entre le deuxième et le troisième. Donc, c'est une bonne nouvelle. Dans ma situation... Je vais aimer mieux celui-là, parce que le Driftwood Diesel, le Driftwood Diesel, je l'aime mieux, mais j'en ai trop fumé. C'est comme j'en ai trop fumé, j'ai trop fumé de diesel avec mon couche-couche, il ressemble trop. Fait que lui, il va passer deuxième, mais le Driftwood Diesel, là, il va être le deuxième préféré à beaucoup de personnes. Ils ont sorti deux bons produits, je suis vraiment content, puis soyez des nôtres, hein, parce que j'ai le troisième produit de Sandra euh, qu'on va faire bientôt. Soyez attentifs sur mon Instagram, je vais l'annoncer. Euh, vraiment content, vraiment content. Euh, ça va être un autre euh, un autre choix dans la SQDC, le Stone Fruit Sunset. Il euh, y a beaucoup de monde qui me demande de refaire un top 10 euh, SQDC parce que le premier vraiment désuet. Vraiment désuet. On avait fait le dernier top 10 le 1er janvier 2021. Euh, déjà là, pratiquement 8 mois déjà de passé. Et en 8 mois, il y a déjà 7 produits sur 10 qui ne seront pas euh, de retour dans le top 10 SQDC à Winman. Je vais te laisser ça là-dessus. Il est bon. Euh, fruité diesel, euh, pas trop écrasant. Indica, mais pas trop écrasant. Il est bon, man. Il est vraiment euh, un peu de tout. Fruité, diesel, petite touche de carioflène, mais la carioflène est quand même pas spite et c'est quand même euh, agréable, correct là. <coughs> Donc vraiment satisfait, je te laisse là-dessus, euh, donne un pouce, écris un commentaire, et puis euh, je pense qu'on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!